Ça va, Christopher? J'arrive pas à me calmer. On dirait que j'ai des fourmis dans les jambes. Oh. oh! Je pense que Christopher a besoin de se détendre un peu. Je sais ce qu'on peut faire. On peut jouer à Monsieur Muscle. Hein? Toi aussi, joue avec nous. Oh. Attention! À trois, on devient Monsieur Muscle. On doit serrer nos muscles fort, fort, fort, comme si on voulait soulever une maison, Et comme ceci. Et... Tu es prêt Allons-y. Un, deux, trois. On serre oh. nos muscles très, très, très, très, très fort. Très fort. Ah. Stop. Et on relâche. Ah. On détend nos muscles, on laisse tout aller. Encore une fois. Et hop! Oh. Oh. Oh. Stop! Ah. <rires> ah. <rires> je me sens tout mou maintenant. Ah, je suis contente. Allons. Hop. Ah. Ah. Yep. Tu veux dessiner? Ah oui.